Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fera un petit récapitulatif de la chronologie de Diablo. Il est vrai que ça peut être un petit peu compliqué, surtout avec la sortie de Diablo Immortal et l'arrivée de Diablo 4. Se repérer un petit peu, quand est-ce que se passe tel événement ou tel événement. On avait fait une vidéo de chronologie pour Warcraft, il est temps de faire une vidéo de chronologie pour Diablo, histoire de bien mettre les choses en place. Pour commencer, donc comme vous le voyez avec, euh, avec cette frise chronologique, nous avons tout simplement l'éternel conflit. Hein, euh, bien sûr, il y a des vidéos spécialisées pour chaque grande euh, date, pour gr chaque grande période. L'éternel conflit, c'est le point de départ. Alors je ne vais pas rentrer dans trop de détails, il y a une vidéo consacrée à l'éternel conflit. Mais tout simplement, euh, dites-vous que pendant des millions d'années, voire des milliards d'années, même si on n'a pas vraiment le... le... Enfin, il s'appelle l'éternel conflit, euh, ce conflit. Donc c'est évidemment très très vieux, maintenant c'est pas si on parle en millions ou en milliards d'années, peut-être même plus, mais du coup les anges et les démons s'affrontent dans un champ de bataille permanent, sur différents mondes, etc. Parfois un camp est en train de dominer mais finalement perd face à l'autre qui se resolidarise, etc. Et en gros, et eh bien ça c'est cette période, on n'a pas de date. Mais c'est le départ on va dire de la licence de l'univers de Diablo C'est euh, tout simplement l'éternel conflit avec l'idée on le rappelle de l'éternelle résurrection des anges et des démons C'est pas tout à fait la même forme mais on rentrera pas dans les détails Mais en gros les anges et les démons quand ils meurent ils sont ressuscités dans leur, euh, leur foyer respectif j'ai envie de dire Donc les enfers pour les, les démons et les cieux pour les anges Ce qui fait qu'on a un conflit permanent éternel Personne ne gagne véritablement ce conflit nous avons ensuite tout simplement la création de sanctuaires. On n'a pas la date pour la création de sanctuaire, mais un jour, lassé par l'éternel conflit, euh, deux euh, personnages très importants de la Licence Diablo vont, amener, vont apporter la création d'un troisième camp entre les cieux et les enfers. C'est tout simplement les non-alignés, j'ai envie de dire qui vont créer euh, ce qu'on appelle Sanctuaire. Sanctuaire c'est le monde des humains dans Diablo, sauf qu'à l'époque il n'y a pas d'humanité et en fait c'est tout simplement un camp de démons et un camp euh, d'anges lassés par le con l'éternel conflit qui vont choisir de s'allier et surtout de devenir, euh, voilà, de former cette troisième faction, une faction de non-alignés. Ils sont vraiment, ils en, ont, ils en ont marre tout simplement de cet éternel conflit et du coup, eh bien ils vont subtiliser ce qu'on appelle la pierre monde, euh, un artefact extrêmement puissant qui est également appelé l'œil d'Anou si je ne m'abuse et au final eh bien ils vont utiliser cette pierre monde pour créer un sanctuaire, créer un endroit qui puisse les abriter aux yeux des, des, des, des deux factions, à savoir la faction des démons et la faction des anges. Donc c'est vraiment l'espèce, le, sorte de paradis pour cette euh, sorte de, de havre de paix et c'est pour ça qu'en fait le monde de Diablo s'appelle Sanctuaire, c'est tout simplement le sanctuaire pour échapper à l'éternel conflit. Cette faction d'anges renégats et de démons renégats va tout simplement s'unir aussi <rire> au sens propre comme au figuré puisqu'ils vont avoir des enfants et ces enfants ce sont les néphalèmes, la naissance de l'humanité. On en reviendra, on fera une vidéo spécialisée sur Lilith et les Néphalèmes, parce que j'ai fait pas mal de vidéos qui parlent des Néphalèmes, mais on en fera une vraiment consacrée à Lilith et aux Néphalem. Donc comme vous le voyez en haut, Lilith et Inarius, les deux grands personnages, Lilith qui mène les démons renégats et Inarius qui mène les anges renégats et qui sont les deux parents, le père et la mère de l'humanité. L'humanité du coup va être euh, plongée dans, dans, dans le brouillard, hein. euh, le... là je passe vraiment, mais on, on passe énormément d'événements qui n'ont pas forcément de date, mais l'idée c'est qu'entre la création de sanctuaires et ce qu'on appelle le premier contact, il s'est passé des milliers d'années où les Néphalem ont eu euh, des, une civilisation, euh, plusieurs civilisations même, et finalement eh bien, petit à petit avec différents événements, les néphalèmes vont perdre petit à petit leur pouvoir, ce qui va faire en sorte que les néphalèmes deviennent les êtres humains que l'on connaît, c'est-à-dire qu'à chaque génération, les néphalèmes perdent en pouvoir, ce qui va amener en fait, l'humanité telle qu'on la connaît et telle qu'on la conçoit. C'est pas dire que les humains normaux ne peuvent pas utiliser de la magie, hein. c'est juste qu'on a une sorte de nerf progressif, hein, une sorte de, de réduction de la puissance des néphalèmes au fil des générations. Ce qu'on appelle le premier contact, c'est des années après, euh, encore une fois, le père et la mère, donc Lilith et Inarius se sont entre-déchirés, ce qui amène l'humanité à régresser en termes de, de puissance. On est très très loin des Néphalèmes d'autrefois, comme je disais. Mais la magie reste puissante, et c'est cette soif de connaissance qui va amener l'invocation du premier démon. Alors vous allez me dire, mais pourtant, euh, les démons, ils étaient déjà, puisqu'ils ont participé à l'élaboration de sanctuaires. Oui, mais c'était des démons de du, du, la faction de Lilith, des démons qui sont hostiles aux autres démons. Là, en l'occurrence, le premier contact, on parle du premier contact entre les hommes, l'humanité et les démons des, des, des enfers. Ceux qui servent les sept seigneurs démoniaques, les, les sept démons primordiaux. Et en l'occurrence, eh bien, le premier contact va se faire dans le sang, évidemment. Et pour la première fois, l'éternel conflit est un petit peu, en, pas en suspens, mais baisse en régime, puisque les démons se rendent compte de ce qui se passe et se rendent compte que... Il y a une nouvelle forme de vie qui est apparue et qui semble être. Euh, et qui a une, une essence démoniaque en son sein. Donc, quelque chose de, de, de très étonnant. Ça va évidemment se faire dans le sang, je vous passe les détails. Mais il va y avoir euh, une vidéo sur Liming et les mages, et les guerres des mages, mais il va y avoir pas mal de, de choses à ce niveau-là. Ce qui va d'ailleurs amener la situation où les démons et les anges ont donc connaissance de la création de sanctuaires. Inarius essaye à ce moment-là de, de repousser l'arrivée des seigneurs démons. Donc Inarius, je le rappelle, le père de l'humanité globalement. Et c'est ce qui va amener la guerre du péché. La guerre du péché, c'est l'invasion des démons et des anges. Tout d'abord l'invasion démoniaque avec Mephisto, Diablo et Baal qui veulent essayer d'infiltrer l'humanité sur Sanctuaire sous la forme de l'église de la Triune. La Triune, c'est en vrai en fait, la, la grande secte, les grands défenseurs, les grands partisans des enfers. Et euh, derrière, eh il y a même les hostes angéliques qui vont débarquer, sauf qu'au final, il va y avoir un homme, néphal, un néphalème, qui s'appelle Uldissian, qui va se sacrifier pour sauver Sanctuaire de l'intervention des, des cieux et de l'intervention des, des enfers, pour pouvoir protéger l'humanité contre ces deux grandes forces, et garder une sorte de troisième force neutre qui est Sanctuaire vis-à-vis -vis des démons et des anges. Uldician va se sacrifier et avec ce sacrifice, donc comme je l'ai dit, il va aussi marquer l'histoire, puisque à la fin de la guerre du péché, donc la guerre du péché commence vers moins 1809, mais globalement ça va durer un petit peu la guerre du péché, et surtout, en fait, la mort d'Uldician va marquer le moment où il va y avoir l'espèce de, de grand reset sur Sanctuaire, c'est-à-dire que euh, l'humanité va oublier un petit peu ce qui s'est passé avant la guerre du péché, sauf quelques élus, les, les suiveurs hein, d'Uldician. Tyrael, certains, euh, certains personnages mais globalement l'humanité va oublier ce qui s'est passé avec la guerre du péché sauf encore une fois quelques, quelques exceptions et c'est également l'acte euh, l'acte divin on va dire, c'est pas vraiment divin mais l'acte, euh, parce que ça va devenir un acte divin, mais en gros le sacrifice ultime d'Uldisiane va amener justement la création d'une nouvelle religion qui est la fondation de l'église du Si vous, le, le Zacharome c'est un petit peu l'église chrétienne pour le monde de sanctuaire et au final c'est vrai que c'est on va, on va pouvoir rappeler un petit peu ça mais en fait des milliers d'années donc c'est quasiment je crois même 2000 ans euh, bah oui c'est 2000 ans puisque de toute façon c'est la fondation euh, c'est zéro hein, donc euh, nous sommes à l'année zéro du calendrier de Diablo donc on est quasiment 2000 ans après 2000 ans après et eh bien il va y avoir un être humain hein, euh, qui euh, va qui s'appelle Akarat, vous avez probablement entendu son nom, qu'Akarat nous bénisse, qu'Akarat nous protège, tout ça, tout ça. Akarat qui est en fait un petit peu le Jésus-Christ de Diablo, c'est-à-dire que qu'Akarat va, eh bien, avoir une vision, et cette vision, c'est tout simplement l'acte de, de sacrifice ultime d'Uldissian, quand il choisit de se faire un petit peu péter, entre guillemets, pour pouvoir euh, détruire les vagues infernales et angéliques, et justement sauver Sanctuaire ce qui va amener le cessez-le-feu entre les anges et les démons, où le Sanctuaire est une terre consacrée, on a pas, enfin, ils n'ont pas vraiment le droit d'intervenir directement en tant que seigneur démon et autres. Bon, cette loi va être pas mal, il avoir quelques entorses on va dire, mais c'était à la base ce qui, ce qui était conclu à la fin de la guerre du péché, et bien en fait, Akarad va avoir cette vision du sacrifice d'Uldissian, sauf que c'est une vision assez lointaine, et en fait c'est qu'un écho de son sacrifice, en fait le, le, le pouvoir déployé par Uldissian était tellement immense, que... Akarat, des, des milliers d'années après, ressent encore et a des, des, des fragments de, ce, de cet acte gigantesque en fait. Et c'est pour ça qu'on va en parler d'acte divin, puisque Akarat va y voir l'œuvre d'une force supérieure, ce qui est un petit peu vrai. Et c'est autour de cette vision qu'il va, eh bien, fonder l'Église du Zakarum, l'Église du, du Zakarum qui se base du coup sur la vision de l'ange Yahirius qui signifie l'enfant de lumière et en fait Hierius ce serait tout simple, enfin donc ce serait tout simplement Uldissian et ça c'est les interprétations des Oradrim et de Descartes Kane donc Blizzard pourrait revenir dessus en disant que c'était qu'une interprétation mais à l'heure actuelle c'est ce qu'on a donc soit euh, c'est l'ange Hierius sauf que l'ange Hierius est le côté enfant de lumière sachant qu'il se fait péter dans un grand halo de lumière tout ça tout ça donc ce serait en fait Uldissian selon les dires de Descartes Kane donc voilà vous avez les deux versions et c'est ce qui est à l'origine de l'église du Zac C'est pour ça l'année zéro, c'est pareil, un petit peu avec le calendrier, le calendrier actuel chrétien, le calendrier occidental dans notre monde. Derrière, mille ans après, mille ans après, en 964, nous avons la période, une période très importante qui s'appelle l'exil noir. L'exil noir, qu'est-ce que c'est Entre la fin de la guerre du péché et l'exil noir, dans les enfers, il y a eu pas mal de choses, il y a eu pas mal de rififi On a eu un énorme conflit aux enfers entre les trois seigneurs démons principaux, donc comme vous le voyez dans l'ordre Diablo, Baal et Mephisto, face aux quatre seigneurs démons mineurs, à savoir Duriel, Andariel, Bélial et Asmodan. Et en fait les seigneurs démons mineurs vont se liguer contre les seigneurs démons principaux, les trois seigneurs démons, et donc en gros les sept s'entre-déchirent, et au final les trois, les trois majeurs vont eh bien, se faire bouter hors des enfers, on ne sait pas trop si ça fait partie de leur plan parce que bon, ça semble être une manœuvre de retraite préparée, mais au final, eh bien, ils ont leurs yeux portés aussi vers Sanctuaire où ils pourraient essayer d'influencer l'humanité pour pouvoir la mettre sous le giron infernal et s'en servir pour pouvoir détruire les cieux et mettre fin à l'éternel conflit. L'idée c'est vraiment de détruire les anges et une haine viscérale entre les démons et les anges. Et donc, ils n'ont pas oublié Sanctuaire, et c'est là qu'ils vont essayer de, de, de faire en sorte que le clou, la fin de l'éternel conflit, se joue sur le sort de Sanctuaire. Et ils vont donc essayer, et eh bien, ils vont débarquer sur Sanctuaire et essayer d'infiltrer l'humanité pour la tourner vers les enfers. Et ça, ça va être assez important, puisque pendant la période de l'Exil Noir, et eh bien, une nouvelle force va émerger. J'en ai parlé un petit peu avant, mais elle n'existait pas avant cet événement. C'est tout simplement pour lutter contre cette présence démoniaque il y a un ange qui va défier les règles angéliques fixées à la fin de la guerre du péché. C'est Tyrael, l'archange de la justice, qui bah, estime justement que c'est une injustice que sont en train de faire les démons. Mais il doit appliquer la loi angélique et donc normalement ne pas intervenir. Hein. Il a ce, ce, ce pacte. Il y a un pacte de non-agression. Normalement, les anges ne peuvent pas intervenir directement sur les cieux. Tyrael transgresse cet ordre. Ces lois-là, même s'il reste, bien entendu, ne peut pas intervenir. Déjà, en fait, il, en, il est en train de, de créer, on va dire, un, un précédent puisqu'il est en train de, de perturber les règles angéliques. Mais il est quand même bloqué. Ça reste l'archange de la justice. Il est déjà en train de transgresser certaines lois. Il ne peut pas aller trop loin. Donc, il ne peut pas directement s'opposer aux démons, malgré l'image. Et au final, eh bien, euh, tant, que les, tant que les seigneurs démons n'interviennent pas directement. Enfin, sont vraiment pas sous forme. Euh... Enfin, c'est un peu particulier les lois angéliques, mais en l'occurrence, eh bien il va former un groupe d'humains qui va traquer les seigneurs démons afin justement de les empêcher de nuire sur Sanctuaire et ainsi respecter les lois. En l'occurrence, il va créer ce qu'on appelle les Zoradrim, il va s'entourer de, de, de guerriers, de magiciens extrêmement puissants. Dans ces Zoradrim là, eh bien ils vont, ils vont former voilà, ce groupe. Qui va, être, euh, qui va être composé notamment de Jared Kane, l'ancêtre de Descartes Kane, euh, Zoltun Cool que l'on voit dans Diablo Mortal et surtout dans Diablo 3, et enfin Tal Rasha, que l'on connaît, hein, la tombe de Tal Rasha, tout ça, tout ça. Donc euh, cette période est assez importante puisque c'est le moment où en fait Tyrael va se servir des pierres d'âme pour enfermer les trois, hein, les, les, les grands seigneurs démons. Donc euh, on va commencer par Mephisto, qui va être enfermé. Couraste euh, dans le temple de Travincal sous le temple de Travincal donc qui sera un petit peu le vatican de l'univers de Diablo hein, le, le, la base de l'église du Zacharum où on essaye justement de faire en sorte que la foi lumineuse puisse combattre le mal insidieux que représente Méphisto on saura dans Diablo 2 que ça ne fonctionnera pas mais bon là voilà ensuite on a euh, donc la tombe de Talracha où Talracha va se sacrifier afin de sceller Bal en lui-même puisque la pierre avait été en partie brisée et au final Talrasha va faire ériger, euh, construire une tombe pour pouvoir être enfermé au cas où il n'arrive pas à résister au Seigneur démon puisqu'il se sait être mortel et donc faillible. Et il s'enferme avec tout un complexe souterrain, la tombe de Talrasha, euh, qui a lieu, enfin qui est tout simplement dans le, dans le désert donc euh, près de Ludgolain. Et au final, le dernier euh, des trois à être traqué, c'est Diablo, qui va être euh, chassé notamment par Jared Kane et des, les autres euh, survivants au Radrim et il va être enfermé dans les catacombes de la future Tristram qui euh, va être à la base un monastère Oradrim qui va se poser, positionner ici pour être euh, les, la jôle, tout simplement de Diablo. Et au final, c'est donc des grands noms qui ont été euh, présents et les Oradrim, leur mission, c'est tout simplement de garder enfermés ces trois seigneurs démons jusqu'à la fin des temps puisque en tuant ces seigneurs démons, eh bien, ils seraient renvoyés dans les enfers et ils pourraient de nouveau menacer la création, donc, en l'occurrence, si on peut les enfermer, ils ne peuvent plus euh, causer euh, de tort. Bon, finalement, il va y avoir des petits soucis. Mais en attendant, effectivement, euh, la per... il y a une période de paix, d'acalmie où les Enfers ne vont pas. Bon, bien sûr, il y a quelques interventions démoniaques, mais globalement, rien de bien méchant. L'exil noir, faut imaginer que c'est horrible. Hein. C'est quand même trois seigneurs démons qui envahissent le monde. c'est Quand vous avez le Seigneur de la haine, le Seigneur de la peur, de la terreur et le Seigneur de la destruction. Qui peuvent euh, agir librement sur Sanctuaire. Inutile de vous dire qu'il y a des bains de sang de partout, donc c'est une catastrophe et c'est pour ça que les Oradrim ont été créés. Donc juste après l'exil noir, bah, c'est une période un peu plus d'acalmie pour l'humanité. Et c'est là que certains héros, et notamment dans le grand royaume du Kégistan ou Kégistan, et bien, donc l'est du monde de Sanctuaire, et bien c'est là qu'un grand général va faire son ascension, hein, va monter en puissance, c'est tout simplement le général Rakis et c'est une période qu'on appelle l'ascension de Rakis ou les grandes croisades de Rakis comme vous préférez, ce général du Kégistan fait peur aux différents euh, royaumes, il est très respecté par le peuple et par ses soldats, donc il y a une peur du pouvoir qui, euh, qui se dit que peut-être l'empereur du Kégistan pourrait euh, être renversé par Rakis, donc euh, heureusement Rakis lui, le pouvoir à la base ne l'intéresse pas forcément, et euh, ça reste aussi un homme de, de foi, et le, en l'occurrence bah, qui respecte bien sûr les, le Zakharoum, et donc il va partir en croisade, on va l'envoyer gentiment et il va totalement répondre présent pour partir vers l'ouest, vers les futures terres de Westmarch et de Canduras, donc l'ouest de Sanctuaire et tout simplement y amener la foi du Zacharum, c'est pour ça aussi que c'est les grandes croisades de Rakis et il va fonder le royaume de Westmarch et amener donc les terres de... les... amener la foi du Zacharum dans les terres de l'ouest qui sont à ce moment là encore des terres païennes conversion forcée des païens locaux et ça va amener des gros conflits. Notamment, Westmarch va réussir à euh, s'imposer, hein, le royaume de Westmarch et le sud-ouest. Le royaume du camp n'existe pas encore, mais ces terres-là, bon bah, elles résistent un petit peu, mais au final, pendant un moment, le Westmarch va être très très gros et va même aller menacer tout simplement les territoires barbares et les territoires euh, des moines d'Ivgorod. Donc on a vraiment une grosse résistance et une période euh, de euh, conflit entre différentes, euh, différentes factions humaines. Différents royaumes, tout simplement euh, derrière l'ascension de Rakis, donc Westmarch fondé à peu près vers 1045 hein, et euh, pendant et eh bien 200 ans, Westmarch va quand même augmenter en, en superficie, mais également baisser un petit peu décliner. Et il va y avoir ça, va inspirer donc euh, tout simplement un nouvel, euh, un nouveau personnage qui vient également du royaume euh, du fin, de l'empire du Kégistan. C'est tout simplement un homme nommé Léoric Léoric qui va également partir en conquête vers l'ouest et également hein, dans un élan de, de croisade inspiré par Rakis 200 ans avant lui et eh bien il va essayer de, de convertir le, les païens restants du sud du continent ouest de Sanctuaire et c'est lui Léoric qui va fonder le royaume du Canduras c'est ça euh, qui va être euh, un des éléments déclencheurs bien entendu des événements qui amèneront les jeux Diablo 1, Diablo 2 et Diablo 3 bien sûr Léoric va d'ailleurs va devenir du coup un voisin plutôt prospère euh, avec euh, le, le royaume du Canduras, un allié solide de Westmarch. Et Léoric va en, après déplacer sa capitale du Canduras à Tristram sur les conseils de l'un de, ses, euh, de ses, ses grands nobles, à savoir Lazare qui est son grand prêtre, son euh, archevêque même je crois, euh, si le titre est là, son conseiller principal, qui est tout simplement un cultiste de Mephisto et un cultiste du coup de Diablo et l'objectif de Lazare sera de libérer Diablo et ça Léoric n'en est pas au courant bien entendu. C'est ce qui va amener évidemment comme on le voit donc 5 euh, ans après les événements de Diablo Diablo 1 où notre pauvre Léorique, hein, le roi du camp du race, est finalement possédé par Diablo il va lutter mais son esprit euh, euh, va être complètement euh, embrumé et il arrive à résister à... Euh, tout simplement à l'influence et à la volonté de Diablo, il, donc, il, il, se, il se libère de la possession démoniaque mais finalement euh, c'est quand même un, un sacré acte de bravo hein, de réussir et surtout un acte euh, incroyable de résister à l'un des sept seigneurs démons euh, mais malgré tout ça va quand même le rendre fou, même s'il s'est libéré de Diablo, Diablo ne peut pas faire de lui son, son vaisseau, son, son cobaye, son avatar. Mais au final, eh bien, ça va rendre Léoric complètement fou et il va commencer à assassiner ses gardes, euh, sa reine, euh, les paysans, etc. Il va commencer à, à devenir complètement paranoïaque. Lazare va en plus euh, mettre un petit peu de sel sur les plaies. Euh, pour, euh, il ne va, va pas du tout aider à ce niveau-là. Et au final, eh bien, ça va être la chute lente et terrible du royaume du Canduras et notamment de Tristram qui devient ainsi un repère démoniaque où euh, Diablo va tenter de se libérer grâce à l'intervention de Lazare, notamment avec le, le fils, le fils cadet de Léoric, à savoir Albrecht, mais finalement, eh bien, il sera arrêté par le fils aîné de Léoric, à savoir Aidan, aidé de Morena, une rogue, et euh, Jazreth, un sorcier. Les trois libéreront, euh, finalement, euh, fin, libéreront finalement Albrecht, seront obligés de tuer Albrecht, et euh, banniront euh, Diablo, qui sera de nouveau de retour dans sa Pokéball, hein, à savoir sa Pierre d'âme. Comme à l'époque de l'exil noir. Le problème, le problème c'est que donc, euh, on est sur euh, un an après, parce que donc, globalement les événements de Diablo durent à peu près un an, et euh, dans la foulée, et bien, euh, Aidan, qui a tué Diablo, et malheureusement n'a pas réussi à résister à l'influence de Diablo. Il a dû, même si Diablo est de retour dans la Pokéball, hein, dans, dans sa pierre d'âme, ça ne suffit pas. Finalement, eh bien, il va euh, s'enfoncer la pierre d'âme pour essayer de contrôler l'esprit de Diablo. Ça ne fonctionnera pas. Aydan devient de plus en plus euh, ténébreux, on va dire, et sombre euh, vers euh, les ténèbres. Et c'est Diablo qui va de plus en plus exercer son contrôle et son influence sur le corps d'Aydan. Aidan étant un guerrier chevronné, eh bien, ça va permettre d'avoir un, un avatar extrêmement puissant pour Diablo. Et il va être appelé par Mephisto, le seigneur de la, terre, le seigneur de la haine, pardon, qui, va, qui avait planifié un petit peu leur retour, en notamment corrompant l'église du Zacharum. Et donc Diablo, sous les traits d'Aidan va partir sous les traits du Rôdeur Noir, comme on l'appelle maintenant, va partir vers l'est, vers justement Courast et Travincal, afin de libérer son frère Mephisto. Mais sur le chemin, bien sûr, il va s'arrêter vers le désert d'Aranok. Pas loin de lutte pour libérer son autre frère Bal dans la tombe de talracha libération de Bal, puis enfin les trois se réunissent Mephisto, lui pour le coup il s'est libéré tout seul et il va les trois vont, vont se réunir pour essayer justement de, de faire sombrer sanctuaire dans dans les enfers et finalement eh bien c'est des aventuriers qui vont les arrêter alors on connaît pas tous les noms mais vous, vous en avez une bonne partie déjà là haut et euh, ces aventuriers-là, qui sont les aventuriers de Diablo 2, vont, euh, vont pouvoir notamment arrêter Diablo et Mephisto. Baal va réussir à s'en sortir. Et d'ailleurs, un petit point, pendant leur aventure, ils vont également battre les trois anciens aventuriers qui ont battu Diablo dans Diablo 1, à savoir Aidan, le Rodeur noir, qui va mourir, euh, qui va mourir sous, sous la forme de Diablo. Ensuite, euh, tout simplement Morena, qui devient Blue Draven, qui mourra aussi euh, lors de l'acte 1 et nous avons Jezeret qui devient l'invocateur et qui va mourir également vers Ludgolain. Donc, nous avons dans l'acte 2. Nous avons ensuite, un an après, Diablo 2, événement, les événements de Diablo 2, avec tout simplement eh bien, le seul seigneur démon toujours en liberté, puisque Diablo et Mephisto ont été enfermés dans leur pierre d'âme et ont été emmenés jusque dans les enfers, dans la, pierre, dans la, la forge de la destruction, pour voir les pierres d'âme être brisées et détruites. À ce moment-là, Tyrael pensait que ça pourrait suffire pour euh, envoyer dans le néant Diablo et Mephisto pour pas qu'ils puissent revenir, mais ça c'était ça n'avait jamais été fait avant dans l'Éternel conflit, donc Tyrell c'était qu'une supposition, hein, on ne savait pas trop, et puis bon comme ils doivent revenir tout le temps en permanence et que même l'enfermement n'a pas suffi, c'est un petit peu une solution euh, du dernier euh, dernier espoir. BAAL va alors mener un assaut sur le mont Areat, là où réside la Pierre Monde, vous savez, celle qui est à l'origine de la création de Sanctuaires. Elle est protégée par la nation barbare, sauf que euh, BAAL va lever des armées démoniaques, il va corrompre une partie des barbares et il va faire tomber les défenses euh, de Secheron, hein, la capitale barbare, et il va réussir justement à gravir le mont Areat jusqu'à la Pierre Monde, et il va à ce moment-là corrompre la Pierre Monde, il sera arrêté finalement, mais il a réussi. Il sera tué du coup par les aventuriers de Diablo 2. Mais dans, son, dans ses efforts, il arrive malgré tout à corrompre la pire monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très délicat. Puisque la Pierre monde en étant corrompue, eh bien on, a, on ne peut même pas se rendre compte des, euh, de ce que cela peut engendrer. Inarius et Lilith, s'étaient servi de la pire monde pour renforcer ou faire diminuer les pouvoirs des Néphalèmes. Et donc, contrôler la pire monde, c'est potentiellement contrôler l'humanité. Donc, Tyrell se rend compte que c'est quelque chose... Enfin, il ne, peut pas, il ne peut pas laisser la pierre-monde dans cet état-là et il va faire le choix de détruire la pierre-monde avant que la corruption soit irrémédiable pour toute l'humanité. Il se sacrifie et détruit la pierre-monde qui va voler en éclats. Donc vous imaginez, la pierre-monde, c'est quand même l'artefact qui est à l'origine de la création du monde et de l'humanité. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement puissant et c'est vrai que Tyrell préfère la détruire plutôt que la laisser corrompre. C'est euh, pas, pas banal, hein. c'est un choix extrêmement euh, important. Et au final, les morceaux vont avoir des conséquences, puisqu'elle vole en morceaux, cette pierre-monde, et ces pierre -monde, les morceaux vont partir un petit peu partout euh, sur sanctuaire. Certains vont être propulsés, catapultés très très loin, et ces morceaux vont avoir des conséquences, puisque même si ce n'est qu'un fragment de la pierre-monde, ça reste euh, un objet extrêmement puissant. Et si ça tombe entre de mauvaises mains, eh bien cela peut avoir des conséquences assez néfastes sur le monde. Deux sanctuaires. Pas au même niveau bien sûr que des seigneurs démons en liberté. Mais quand même. Et notamment. Et eh bien c'est le lieutenant. L'un des lieutenants principaux de Diablo. Scarn. Le héros de la terreur. Qui va tenter sa chance. En essayant de, de récupérer pas mal de fragments. De justement de la pierre monde. Pour essayer. De libérer son maître. Et ses anciens, euh, ses anciens maîtres. Donc tous les seigneurs démons et autres. Donc il tente sa chance. Hein, vu que ses maîtres sont, ne répondent plus. Et sont complètement bloqués. Donc Scarn. C'est vraiment bien sûr les événements de Diablo Immortal qui se passent 5 ans après Diablo 2. Donc là on est sur un, un espace de Diablo 1 1263, Diablo 2 1264, Diablo 2 uh, Lords of Destruction, donc l'extension 1265. Donc ça, ça se passe en 3 ans. Et 5 ans après, nous avons Diablo Immortal. 15 ans après Diablo Immortal, donc euh, 20 ans après Diablo 2 Lord of Destruction. Nous avons le début de Diablo 3, alors encore une fois je vous laisse avoir les vidéos propres à chaque événement, là l'idée c'est vraiment de garder une chronologie, vous avez tout simplement Diablo 3 avec Aidan le rôdeur noir, hein. Donc, euh, qui je le rappelle était le, le, le, le, le vainqueur de Diablo dans Diablo 1 et qui est devenu le Rodeur Noir dans Diablo 2, eh bien, a eu une aventure entre Diablo 1 et Diablo 2 avec Adria. Adria qui était une alchimiste, euh, une vendeuse de, po de, de, de potions dans Diablo 1, et qui était en fait une cultiste de Diablo hein, qui a rejoint les restes de la Triune, de la Gare du Péché, qui est devenu ce qu'on appelle euh, l'un des restes, une, un culte, une secte, qui est devenue ce qu'on appelle la cabale. Et au final, eh bien, elle va euh, en tant que cultiste Diablo à l'époque de Tristram, eh bien, elle va... Euh, enfanté avec euh, Aidan hein, d'une fille qui s'appelle Léa et Léa serait à ce moment-là le catalyseur du retour de Diablo hein. Diablo pourrait se servir de Léa pour revenir dans le monde Adria et Diablo vont se servir de la pierre d'âme noire qui ressemble aux autres pierres d'âme créées par Zoltun Kuhn, là des anciens Zoradrim qui avaient participé à la chute de Diablo, BAAL et Mephisto et cette pierre d'âme noire va être corrompue elle va euh, abriter les essences des sept seigneurs démons afin que Diablo ne revienne pas sous forme normale, mais sous une forme encore plus puissante, à savoir le démon primordial, hein, l'avatar de Tatamet, le premier grand démon. Et au final, ils vont échouer hein, sous l'intervention de, des aventuriers de Diablo 3 qui sont des Nephalem. Je ferai une vidéo encore spécifique pour expliquer pourquoi il y a plusieurs générations de Nephalem. Mais en gros, la destruction de la pierre monde à Diablo 2 Lord of the Destruction, donc en 1265, va avoir des conséquences, notamment la résurgence des pouvoirs Nephalem, latent dans, l dans, certains, euh, dans certains humains et notamment eh bien, euh, les aventuriers de Diablo 3. Au final, dans la même année, hein, en 1285, après la défaite de Diablo vaincu par les aventuriers dans les cieux, eh bien, nous avons euh, Maltael, l'un des archanges du Conseil des Anguiris, donc l'un des archanges, l'un des cinq archanges du Conseil régnant des, des cieux, est parti un petit, il était parti des, en exil avec la destruction de la pierre monde, ça l'avait ça l'avait assez miné hein, vidéo sur Hyper of Souls. Mais du coup maltaël revient et il a un plan, il va se servir de la pierre d'âme noire qui est restée dans les cieux et qui commençait à corrompre un petit peu les anges. Du coup Tyrael avait caché la pierre euh, la pierre d'âme noire dans euh, des ruines néphalem qui dataient d'il y a des milliers et des milliers d'années dans les ruines de Corvus tout simplement. Et finalement, eh bien Maltaël va avoir vent de l'endroit où Tyrell a caché la pierre, euh, pierre d'âme euh, noire. Il va la récupérer avec les sept essences bien sûr des seigneurs démons cachés, enfin euh, bloqués dedans. Et au final, eh bien, il va, euh, il va tenter de se servir de cette pierre d'âme noire pour massacrer tous les démons. Et le truc, c'est que n'oubliez pas, l'humanité hein, est à 50% ange mais aussi à 50% démon. Et du coup, Maltaël veut mettre fin à l'éternel conflit en tuant toutes les formes qui ont... Qui abrite en leur sein de l'essence démoniaque donc les démons mais aussi les humains et donc eh bien il va commencer à, à traquer et massacrer absolument tout le monde et c'est un véritable la, la période de diablo 3 on n'a peut-être pas tendance à, à, à s'en rendre compte mais c'est tout simplement la période de la fin des temps c'est la fin des temps en gros hein. diablo 3 vous avez euh, le retour de du, du, le retour de tatamètre presque le retour du dragon euh, sous la forme de diablo en démon primordial et euh, le retour de l'archange de la mort, hein, l'ancien archange de la sagesse, qui véritablement euh, détruit une grande partie de l'humanité à ce moment-là. Donc ça va être euh, assez catastrophique. Et aux alentours de 1300, on n'a pas encore la date précise, mais on est à peu près, euh, on est à peu près donc vers 1300. Et eh bien va se dérouler Diablo 4. Diablo 4, c'est euh, donc l'œuvre de maltel a globalement massac... enfin tué une bonne partie de l'humanité. Et donc eh l'humanité va, euh, va avoir beaucoup de mal à se remettre de cette fin des temps, hein, la période de Diablo 3. Et finalement certains vont justement se raccrocher à ce qu'ils peuvent et c'est la cinématique de Diablo 4. Hein. J'ai également fait une vidéo sur le sujet avec la réinvocation de Lilith sur Sanctuaire. Lilith, la mère de l'humanité, qui est de retour et dans quel but Et eh bien ça on le saura euh, dans Diablo 4 pour le moment, ne c'est pas trop quelles sont les motivations de Lilith. Après ça reste un démon même si elle a des... Des motivations très particulières, on fera une vidéo évidemment comme je l'ai dit précédemment sur les Nephalem et Lilith. Mais voilà pour ce qui est de la chronologie de Diablo, donc les grandes périodes, l'éternel conflit, la création de sanctuaires, le premier contact, la guerre du péché La fondation de l'église du Zakharum, l'exil noir mille ans après la, la fondation, l'ascension de Rakis, la conquête de l'Euric, Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 Diablo Immortal qui se passe 5 ans après Diablo 2, Lord of Destruction et euh, 15 ans avant Diablo 3, Diablo 3 et enfin diablo 4 vers 1300 donc voilà vous avez la frise chronologique vous pouvez vous en servir n'hésitez pas à la partager autour de vous pour ceux qui je sais que j'ai beaucoup de questions moi mais attendez diablo immortal ça se passe quand exactement avec cette vidéo voilà normalement c'est plus clair j'espère ne pas vous avoir trop embrouillé on a essayé de condenser un petit peu les informations tout en apportant un petit peu aussi d'explications et que ce soit le plus clair possible chaque événement a une vidéo consacrée voire plusieurs n'hésitez pas à aller regarder la playlist Diablo. Je fais plein de bisous. Merci énormément aussi à Evan Esser qui m'a beaucoup aidé au niveau du visuel de la frise chronologique. Euh, moi, je suis, à la base des frises chronologiques, je suis pas forcément toujours à l'aise avec. Et Eva m'a pas mal aidé pour, pour la, la réalisation de cette frise. Sachant que ce qui est cool avec Diablo, c'est que les devs ont conscience de cette frise chronologique, contrairement à peut-être d'autres... <rire> d'autres licences, <coughs> Warcraft, pardon, et eh bien, celle de Diablo est assez propre, et pour Diablo 4, ils ont vraiment bossé dessus, ce qui a permis aussi à Diablo Immortal de bien s'intégrer là-dedans, et ils ont, euh, ils ont vraiment pensé à pas mal de choses. Bien sûr, on n'a pas mis toutes les dates, on a essayé de mettre les plus importantes. Si vous voyez des dates qu'on aurait dû mettre, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci d'avance, à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus, dans le Nexus, et sur Sanctuaire. Salut alors, je suis un envoyé des ténèbres, un envoyé... Euh, des enfers. Et c'est là-dessus que je vous demande bien sûr de vous rejoindre la secte. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je suis un envoyé des cieux, et je confirme le message de ce démon. Rejoignez l'église de la lumière. Bisous